Vous avez remarqué que la chanson Ça de les dérange de Julie Vita a une étrange ressemblance avec a Sky Full of Stars de Coldplay. Mais wha what the f*** <musique> Écoutons le refrain de Ça les dérange. Un petit bout de Coldplay. Et si on mélangeait les deux Et alors, Jules et alors Jules, on repique Coldplay Coldplay a été plusieurs fois accusé de repiquer de la musique, donc c'est un juste retour des choses qu'il soit ainsi pillé. On notera quand même que c'est très subtil. Jules repique en fait les accords de Coldplay. Mais qu'est-ce donc que les accords Un ensemble de notes jouées simultanément. Mais trêve de plaisanterie, comment qualifier ce pillage en règle On sait ce qu'est une reprise, on sait ce qu'est une parodie, mais comment donc qualifier ce que Jules et Vita ont fait Ou les gens qui font leur musique C'est difficile de donner une réponse tranchée en termes de vocabulaire, car les musicologues n'ont pas un avis arrêté. Oui, les musicologues réfléchissent aussi sur la musique de Joule. Vous savez ce que c'est un musicologue Bref, quand Jules et Vita reprennent un petit bout de Coldplay, on peut appeler ça un emprunt. Je prends une partie d'une musique et je m'en sers pour en faire une autre. Dans le cas de Jules et Vita, je garde ni les paroles, ni la mélodie, mais juste un petit bout d'accord. Jules est loin d'être le premier à avoir piqué de la musique ainsi à un autre artiste. Depuis les temps anciens de la musique, les compositeurs se piquent des choses les uns aux autres. Citons par exemple Gounod qui reprend un prélude de Bach, Tchaikovsky qui reprend carrément la Marseillaise, ou derrière Nan Stromae qui reprend un petit bout de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Vous l'aurez compris, emprunter un petit peu de musique à un autre artiste, c'est pas grave en soi. On peut pas vraiment parler de de vol ou de pillage puisqu'il s'agit vraiment d'un tout petit élément musical mais c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre du colplay dans le joule Si tu as kiffé, tu peux t'abonner, c'est pas compliqué On peut tous cliquer, c'est pas compliqué, faut juste s'abonner Il faut juste cliquer et tu seras abonné, c'est pas compliqué Y'a un bouton s'abonner, oh non non non non non Faut s'abonner mon c'est pas cliquer, juste là